On va pouvoir lock sur la motion, donc euh, attacher notre joueur à un autre joueur, donc on est lock sur la motion, on va pouvoir rock'n'roll le secondaire. Donc rock'n'roll le secondaire, c'est-à-dire qu'on va se servir de, de, de, du fait qu'on est deux hybrides et un free safety pour se remplacer euh, dans, dans le jeu et du coup avoir euh, un, joueur, euh, un, joueur qui rock and, un joueur qui rock, donc qui va descendre dans le sens de la motion et un joueur qui roll qui va monter euh, avec la motion j'envoie tous les lundis un article exclusif j'y parle tactique technique et de philosophie de coaching c'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter le lien est dans la description alors abonne toi Et du coup ça ça va faire qu'on va servir du leverage qu'on a sur le terrain le fait d'être euh, euh, par exemple si la motion part de la gauche tu es à gauche bah, c'est plus logique de donner la motion au joueur qui est à droite ok Rock roll, ça sert à ça euh, et le truc c'est qu'on peut utiliser le dos en même temps aussi euh, on les a tous les mêmes, ouais, ouais c'est vrai. Et euh, on peut utiliser les deux en même temps aussi, et euh, c'est très intéressant de faire les deux en même temps. Donc comme je vous disais, il y a une question de match-up, ok Moi, ce que je vous conseille de faire quand vous jouez cover 1, c'est pas de compter les joueurs en 1, 2, 3, c'est de, de, de dire à vos gars, ok, on match les receveurs, on sait que les receveurs en face, les numéros, c'est tant, tant, tant, tant, tant, tant d'accord et les linebackers, on match les, les running back, et on sait que les running backs c'est tant temps, tant, tant tant tant. Et les safety, on match les slots, et on sait que les slots, c'est tant tant tant tant. temps. Tant. Okay Quand je dis tant, c'est le, le numéro. Euh, c'est le meilleur moyen de jouer cover 1. Si vous jouez cover 1 ou cover 3, vous acceptez que vous êtes dans une situation de match-up. Euh, donc du coup, à vous de faire le taf avec ça, et à vous de, à vous de prévoir vos match-up correctement. Attends, le papy se met un coussin dans le dos. Euh, du coup, voilà, pour vous donner un exemple. Donc là, on aurait motion de h Okay. Et ça c'est rock'n'roll, donc down safety va, va roll et fill safety va roll. Ce qui s'appelle aussi kick-coverage, ça s'appelle aussi kick-coverage parce qu'on peut le faire post-snap. C'est-à-dire que du coup après le départ de l'action, si par exemple le hashback split la formation, on va pouvoir faire kick-coverage aussi. On peut lock, ça c'est l'exemple de lock, okay. donc la différence est là.